Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. Dans cet épisode, on va répondre à la question de comment gérer sa liquidité. Donc bien sûr, ce n'est pas une réponse définitive. D'une part, parce que ça dépend beaucoup du contexte particulier dans lequel chaque utilisateur se trouve. Donc on va donner de grandes lignes, de grandes directions pour mieux appréhender cette question. Parce que c'est une problématique qui revient souvent. C'est-à-dire comment bien gérer sa liquidité pour, sa, pour pouvoir envoyer, recevoir des paiements comme on le souhaite. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a trois grands types de profils, entre guillemets, même si c'est une catégorisation qui, forcément, comme toutes les catégorisations, ne prend pas en compte toute la complexité de la chose et toute la diversité des possibilités. Mais il y a en tout cas trois grands types de profils. D'un côté, il y a ceux qui vont plutôt aller acheter, donc le profil payeur. Il y a le profil vendeur, celui qui est payé. Il y a le profil intermédiaire, donc celui qui va être au milieu du paiement et qui va le router. Et bien entendu, quelqu'un peut être un jour payeur et le lendemain payé. Donc en plus, c'est des rôles qui peuvent changer. Mais donc, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que dans le cas d'un paiement de 30 000 satoshi, eh bien, euh, le payeur il a besoin d'avoir au moins 30 000 satoshi de son côté dans un canal. Le payé, donc par exemple le vendeur, euh, dans une boutique en ligne, il a besoin d'avoir au moins un canal avec au moins 30 000 satoshi de l'autre côté du canal, donc du côté de l'autre euh, nœud dans ce canal. Et le nœud intermédiaire, lui, donc il n'existe pas forcément. Il se pourrait très bien que payeur et payé soient directement connectés par un canal. Mais souvent, en pratique, on va avoir à emprunter des nœuds intermédiaires. Et donc, celui-là, s'il veut router le paiement et donc récupérer les frais associés, comme on l'a vu dans un épisode précédent, eh bien, il faut qu'il ait euh, 30 000 Satoshi du côté du payeur dans son canal avec le payeur, au minimum, et il faut qu'il ait au minimum 30 000 Satoshi de son côté dans le canal qu'il a avec le vendeur. Donc on voit, là, c'est vraiment les conditions absolument nécessaires, minimum, pour que le paiement puisse avoir lieu. Et rien de vaut un petit tableau pour illustrer ces différents besoins. Donc l'acheteur, celui qui va dépenser des fonds, on l'a vu, ce dont il a besoin, c'est de la liquidité de son côté dans ses canaux. Puisqu'en en fait, il va faire les paiements en déplaçant cette liquidité de son côté vers le côté des autres. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la liquidité sortante, puisqu'elle sort de son nœud, entre guillemets, pour aller vers les nœuds auxquels il est connecté par un canal. Et donc, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est qu'en fait, c'est assez facile d'avoir de, de la liquidité sortante sur Lightning, donc de la liquidité de son côté, qu'on peut envoyer de l'autre côté, puisqu'il suffit d'ouvrir des canaux. En effet, quand on ouvre un canal et qu'on dépose des fonds sur ce canal soi-même, comme on l'a vu dans un des tout premiers épisodes sur l'ouverture de canal, eh bien, les fonds sont intégralement de son côté du canal à ce moment-là. Et donc, on peut dépenser, on peut payer assez naturellement sur la l'acning simplement en ouvrant des canaux. Maintenant, quand on est dans la position du vendeur et qu'on veut pouvoir recevoir des paiements, la situation n'est pas aussi facile. Puisqu'en effet, à ce moment-là, pour pouvoir recevoir des paiements, il faut avoir de la liquidité, mais de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que sur les canaux qu'on a avec d'autres nœuds, il faut qu'il y ait suffisamment de liquidité, mais du côté des autres nœuds. Donc, c'est de la liquidité qui ne nous appartient pas et sur laquelle on n'a pas forcément de contrôle. Et donc, que faut-il faire pour pouvoir recevoir des paiements Eh bien, il faut soit que d'autres nœuds, d'autres personnes ouvrent des canaux vers soi. Et donc, de la sorte, il y aura des canaux qui seront ouverts vers moi et avec la liquidité du côté de l'autre, et donc je pourrais recevoir des paiements de la sorte. Ou sinon, on peut ouvrir des canaux soi-même, donc la liquidité à ce moment-là est de notre côté, et déplacer cette liquidité de l'autre côté, en faisant des paiements qui peuvent être des paiements réels, donc pour vraiment payer un produit ou un service, ou des paiements fictifs, c'est-à-dire de l'argent qu'on s'envoie à soi-même, par exemple sur un autre nœud no Lightning. Et enfin, il y a le profil routeur, donc c'est celui qui est au milieu, et donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des nœuds qui essayent de se spécialiser dans cette activité de routage de transactions. Et donc, qui essayent d'optimiser leur allocation de liquidités dans leurs canaux pour router soit au maximum de paiements, et plus précisément, en général, pour essayer de toucher euh, le maximum de frais. Et donc, pour ce type de nœuds, leur, euh, leur besoin, c'est d'avoir de la liquidité là où il faut. Et donc, c'est super vague, ça dépend vachement du contexte, euh, de quel canon on parle, à qui ils sont connectés, etc. Et donc, Comment réussir à avoir de la liquidité là où il faut et eh bien c'est en ouvrant des canaux bien approvisionnés, donc avec pas mal de liquidité, les ouvrir aux bons endroits, donc avec les bons nœuds, et maintenir ensuite dans le temps une répartition optimale de la liquidité en fonction du contexte. Donc une tâche assez compliquée. Euh, pour le profil de routeur, je ne reviendrai plus trop dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'assez complexe et qui mériterait peut-être une vidéo à part. Et au passage, euh, donc avec euh, Cryptosphère, donc, euh, donc je fais partie de l'équipe qui gère le nœud Lightning de Cryptosphère. et on a prévu de publier un, un premier rapport d'ici dans, dans, quelques jours, peut-être une semaine ou deux, sur justement euh, notre expérience euh, grandissante, mais euh, qui est partie d'assez bas, sur comment router des paiements sur Lightning, et comment le faire de manière aussi efficace que possible. Mais donc ce qu'on voit, c'est que euh, souvent, les gens ont des difficultés quand ils arrivent sur Lightning pour la première fois à recevoir des paiements, tout simplement parce qu'ils ouvrent des canaux, mais toute la liquidité est de leur côté, puisque c'est des canaux qu'ils ont ouverts. Et donc, il faut bien comprendre que tant qu'on n'a fait aucune transaction, si on a ouvert des canaux mais que personne n'en a ouvert vers nous, eh bien on ne peut pas recevoir de paiement. Et donc, soit on arrive à, à convaincre des personnes d'ouvrir un canal vers nous, soit il faut faire un premier paiement pour pouvoir ensuite éventuellement en recevoir. Et alors, on va voir comment on peut faire pour obtenir de la liquidité entrante, c'est-à-dire pouvoir recevoir des paiements. Alors, une solution, c'est d'acheter directement un canal. Donc, on achète ou on loue un canal de paiement auprès d'un service spécialisé, par exemple, ou on peut le faire, imaginons aussi, au gré à gré, directement en discutant avec quelqu'un. Mais il existe des services, déjà aujourd'hui, qui permettent de faire ça. Et donc, on voit dans la configuration actuelle de ce, de ce petit bout de réseau, que si Alice veut recevoir des paiements, mettons qu'elle qu vend des cupcakes et que Bob veut lui acheter des cupcakes. Dans la situation actuelle, Alice, ne peut que envoyer de l'argent, en l'occurrence au maximum 200 000 Satoshi, et elle ne peut pas en recevoir de la part de Bob. Tout simplement parce que dans le canal entre Alice et Bob, il y a zéro Satoshi du côté de Bob. Ce que peut faire Alice, c'est identifier que Suzy est éventuellement un nœud euh, bien connecté, donc par lequel des paiements pourront passer, et elle va acheter un canal à Suzy et donc c'est-à-dire que c'est Suzy qui va ouvrir le canal. Maintenant qu'Alice a acheté le canal et donc que Suzy a ouvert le canal et donc mettons qu'il soit convenu euh, d'un canal à 1 million de satoshi, bah, ça veut dire que maintenant Alice a 1 million de satoshi de liquidité en entrantes. Elle peut être payée à hauteur de 1 million de satoshi. Et donc c'est une manière pour pouvoir commencer à recevoir des paiements et c'est quelque chose qui est relativement pratiqué par toutes les boutiques en ligne qui veulent se lancer et recevoir les paiements Lightning. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà quelques services qui existent et qui permettent de réaliser de tels achats de canaux avec de la liquidité fournie. Pour citer les plus importants, il y a Bitrefill qui a son service Tor. Il y a lightning to me aussi qui va pouvoir vous ouvrir un canal de 2 millions de satoshis gratuitement. La seule condition, c'est que vous ayez déjà un certain nombre de canaux ouverts avec d'autres nœuds du réseau. Et enfin, il y a aussi Pool, qui est un service proposé par Lightning Labs, qui est en fait une, une marketplace, une place d'échange entre des personnes qui veulent louer des canaux et la liquidité entrante associée, et euh, des personnes qui proposent justement des canaux avec de la liquidité entrante. Et donc c'est une place qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande, et où vous pouvez louer euh, par exemple un canal de 3 millions de satoshi pendant euh, deux semaines. Et donc pendant deux semaines, vous aurez euh, voilà, ce canal ouvert, avec au début, initialement, 3 millions de satoshi de liquidités entrantes. Une autre méthode euh, dont j'ai parlé aussi, c'est qu'on peut, euh, si on ne souhaite pas acheter des canaux, eh bien, soi-même en ouvrir, et ensuite déplacer la liquidité dans ces canaux en faisant des paiements. Et de la sorte, la liquidité sera déplacée de l'autre côté du canal, et on pourra à ce moment-là recevoir des paiements. Donc par exemple, au début, ici, on revient à la situation initiale précédente, où entre Alice et Bob, sur le canal, l'intégralité des fonds est du côté d'Alice. Maintenant, si Alice fait un paiement à Suzy de 100 000 satoshi, imaginons que Suzy euh, euh, vend des chaises, par exemple, et Alice s'achète une chaise, et donc elle envoie le paiement à Suzy, et le paiement passe par Bob. Mais donc quand Alice fait ce paiement de 100 000 satoshi qui passe par Bob, du coup, ça déplace 100 000 satoshi dans son canal avec Bob, et une fois que la transaction est réalisée, maintenant il n'y a plus que 100 000 Satoshi du côté d'Alice dans ce canal, et 100 000 satoshi du côté de Bob et maintenant Alice peut recevoir des paiements qui passeront par Bob. Donc, on peut imaginer qu'il y a plein d'autres nœuds connectés à Bob et qui peuvent envoyer jusqu'à du coup 100 000 satoshi à Alice. Et à ce moment-là, la liquidité se dépassera bien sûr dans l'autre sens et donc ça peut être une autre manière de commencer à avoir de la liquidité entrante pour pouvoir recevoir de l'argent sur Lightning. Et donc, un autre moyen euh, qui est de plus en plus utilisé pour pouvoir avoir de la liquidité en 30, c'est d'utiliser le service Loop, et plus précisément le Loop Out. Donc, Loop, c'est un service qui est proposé par Lightning Labs. Et l'idée, c'est que vous allez envoyer des fonds sur Lightning, et donc cet envoi va déplacer la liquidité dans vos canaux. Et ces fonds vous seront retournés par Loop, euh, mais on-chain, sur Bitcoin. Modulo, et une petite commission que prélève Loop pour le service. Et donc dans cet exemple, on voit qu'à l'état initial, Alice, dans son canal avec Suzy, il y a 2 millions de Satoshi en tout, mais les 2 millions de Satoshi sont entièrement du côté d'Alice. Donc c'est par exemple l'état juste après que Alice ait ouvert un canal avec Suzy. Forcément, c'est Alice qui a ouvert le canal, donc l'intégralité des fonds sont de son côté. Et maintenant, elle aimerait bien ce qu'on appelle équilibrer le canal, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de son côté et 1 million du côté de Suzy, euh, potentiellement parce qu'elle sait qu'elle va avoir besoin d'envoyer et besoin de recevoir à peu près autant, donc elle équilibre. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle initie un loop out, et donc elle va trouver un, un serveur de loop, donc c'est un nœud un peu particulier, enfin c'est un nœud comme les autres, mais qui est utilisé, qui est exploité par, par, par loop pour proposer ses services. Et donc l'idée, c'est qu'elle va envoyer un million de Satoshi au serveur de loop, et donc ce million de Satoshi va transiter sur son canal avec Suzy, puis de Suzy, il va éventuellement transiter avec, euh, par d'autres canaux, ça c'est pas très important, mais il va finalement atteindre le serveur de loop. Le serveur de loop il va recevoir ce paiement et il va envoyer quasiment l'intégralité de ce qu'il a reçu, donc modulo quelques frais que pas tenu, dont je n'ai pas tenu compte ici, et il va faire un paiement de, de 1 million de satoshi en l'occurrence sur Bitcoin. Et donc Alice, euh, à l'issue euh, de ce loop out, qu'est-ce qui s'est passé Donc Elle a équilibré la liquidité sur son canal, maintenant il y a 1 million de satoshi de son côté du canal et il y a 1 million de satoshi du côté de Suzy dans le canal. Et elle n'a pas perdu d'argent, puisqu'en fait, elle a récupéré les 1 million de Satoshi sur son wallet Bitcoin directement. Et elle peut les utiliser éventuellement, si elle veut, pour ouvrir d'autres canaux. Donc finalement, en faisant ça, Alice a pu obtenir de la liquidité en 30 en faisant un paiement, entre guillemets, fictif, parce que finalement, ce qu'elle paye, c'est un service qui va lui renvoyer quasiment l'intégralité de ce qu'elle a déplacé sur son wallet Bitcoin. Donc voilà pour une présentation de loop. Alors qui fonctionne plus ou moins bien suivant les moments, parce que ça peut être compliqué parfois, surtout pour certains gros montants, et quand les nœuds ne sont pas suffisamment connectés avec des canaux, donc notamment pour des nœuds qui, qui arrivent tout juste sur le réseau, de trouver une route euh, suffisamment bien approvisionnée pour arriver jusqu'au serveur de loop. Mais en général, on finit par y arriver. Et donc ça peut être un moyen assez intéressant d'obtenir de la liquidité en 30. Et donc ce qu'on voit, c'est que à la fin du loop-out maintenant, Alice peut effectivement recevoir des paiements, Imaginons qu'il y ait Bob qui soit connecté à Suzy. Donc maintenant qu'il y a 1 million de Satoshi du côté d'Alice et 1 million de Satoshi du côté de Suzy, c'est ce million de Satoshi du côté de Suzy qui est vraiment important pour recevoir des paiements, et bien Bob peut envoyer par exemple un paiement de 30 000 Satoshi en partant par Suzy, puisque 30 000 Satoshi, c'est bien inférieur au, au million de Satoshi que Suzy a à disposition de son côté du canal, pour relayer le paiement. On note au passage que si Alice euh, était par exemple une boutique en ligne qui n'a que besoin de recevoir de l'argent, elle aurait pu loop out l'intégralité de ce qu'il y avait de son côté du canal, donc c'est-à-dire les 2 millions de Satoshi. Elle aurait reçu environ 2 millions de Satoshi, du coup, en bitcoin euh, on-chain, et ça aurait donné 2 millions de Satoshi, du coup, dans le canal du côté de Suzy. Donc ça peut être aussi utile pour, euh, pour les boutiques en ligne qui, qui n'ont besoin que de recevoir des paiements. Autant loop out la totalité de ce qu'on a de son côté du canal. Une autre tâche qui est complexe sur Lightning, et peut-être même encore plus complexe que d'obtenir la liquidité là où on a besoin qu'elle soit au début, c'est d'ensuite la maintenir. Parce qu'en effet, euh, même si la liquidité est bien positionnée au début, au fur et à mesure qu'il y a des transactions qui passent dans le canot, eh bien cette liquidité va être déplacée, et elle ne sera donc plus au bon endroit. Donc il y a certains types d'utilisateurs pour lesquels c'est pas si grave, parce que finalement, ils vont avoir à peu près autant d'entrées que de sorties d'argent. Imaginons par exemple quelqu'un qui utiliserait Lightning pour... Euh, dans les commerces et qui créditerait son wallet lightning régulièrement pour avoir assez par exemple tous les mois pour avoir assez de, de liquidités pour payer pendant tout le mois bah, il va avoir finalement autant de dépenses que de sorties et donc ces canaux vont peut-être s'équilibrer comme il faut encore que c'est pas toujours garanti et ensuite il y a pas mal de catégories d'utilisateurs de lightning et donc notamment les boutiques en ligne par exemple pour lesquelles ce n'est pas du tout le cas, elles ont majoritairement des paiements qui vont dans un seul sens. En l'occurrence, pour les boutiques en ligne, elles vont avoir plutôt des paiements qui vont venir vers elles et assez peu de paiements sortants. Et donc, pour ces boutiques, eh bien, la liquidité entrante va s'épuiser et il faut trouver comment en regagner à chaque fois régulièrement. Donc, une option, on l'a vu, c'est faire des loops. Donc, en l'occurrence, des loops out pour les vendeurs. Et donc, une fois que la liquidité s'est amassée de son côté, eh la renvoyer de l'autre côté avec un loop et récupérer les fonds on-chain. Ça peut être un bon moyen pour un vendeur, par exemple, de récupérer les fonds qu'il a sur Lightning sur Bitcoin. Et donc comme ça, on, on settle en fait le, le compte, on récupère les Bitcoins vraiment sur la blockchain Bitcoin. Et en même temps, il fait d'une pierre deux coups, il rebascule la liquidité du côté opposé dans ses canaux. Et donc, il peut de nouveau recevoir des paiements euh, comme au début. Euh, et ça a l'avantage, en plus, de ne pas devoir fermer des canaux. Une autre option... C'est évidemment de fermer le canal dont la liquidité s'est épuisée et d'ouvrir un nouveau canal. Euh, par exemple, c'est ce qui se pratique en fait quand on loue un canal, euh, en utilisant par exemple le service pool dont j'ai parlé tout à l'heure. À ce moment-là, on loue un canal par exemple de 5 millions de satoshi euh, pendant euh, un mois. Et euh, alors imaginons qu'au bout du mois il ne soit euh, pas tout à fait épuisé, il reste 1 million de Satoshi euh, en liquidité euh, en 30. Eh bien, on peut décider soit de le continuer un peu jusqu'à l'épuiser, soit on peut dire bah, on ferme le canal et je vais en rouvrir un. Donc ça peut être voilà, une méthode aussi de fermer et ouvrir des canaux, mais donc ça implique des transactions sur, sur Bitcoin également, tout comme les loops. On peut aussi attendre, quand on est le vendeur, que ce soit les nœuds de routage qui réorganisent leur liquidité, puisque ce qu'il faut bien voir, c'est que si on est un vendeur suffisamment attractif, on va avoir tendance à attirer des nœuds qui cherchent, eux, à router des paiements. Puisque ces nœuds-là essayent de maximiser combien de paiements ils routent et donc leurs frais qu'ils prélèvent lorsqu'ils routent des paiements, eh bien ces nœuds qui essayent de se spécialiser dans le routage de paiements vont avoir tout intérêt à se positionner là où des paiements sont faits et donc à se connecter à des boutiques en ligne qui marchent bien. Donc ça peut être aussi une stratégie. Si votre commerce marche bien, il y a des chances pour que la liquidité entrante vienne d'elle-même attirée par la perspective de prélever quelques frais sur les paiements qui sont faits en direction de vous. Que faut-il retenir de cet épisode donc, Dans un premier temps, ce qu'on a vu, c'est que pour pouvoir envoyer des paiements, il faut avoir suffisamment de liquidité de son côté dans ses canaux. Et que donc, en fait, c'est assez simple. Pour pouvoir envoyer plus d'argent sur Lightning, eh bien, il suffit d'ouvrir soit plus de canaux, soit des plus gros canaux. Et donc, peut... c'est assez facile à régler cette question de pouvoir envoyer des paiements. Il suffit d'ouvrir des canaux, donc l'utilisateur peut tout faire tout seul. Maintenant, pour pouvoir recevoir des paiements, et c'est peut-être ce qui est le plus déconcertant pour les nouveaux arrivants sur Lightning, eh bien, il faut avoir de la liquidité du côté de l'autre dans les canaux qu'on a. Et donc, pour recevoir de l'argent, soit on déplace la liquidité du côté des autres dans les canaux qu'on a en faisant des paiements, soit on demande à d'autres nœuds d'ouvrir des canaux vers nous, de sorte que la liquidité, dès le début, soit de leur côté et pas du nôtre, et donc pouvoir recevoir des paiements. Enfin, on l'a vu, maintenir la liquidité où on veut qu'elle soit, donc bien répartie là où on en a besoin, peut s'avérer une tâche encore plus difficile, suivant comment les canaux sont utilisés et à quel point la liquidité s'épuise vite. Mais on a vu quelques moyens pour pouvoir récupérer de la liquidité là où on en a besoin.